Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. nous allons voir des techniques de colorisation donc la technique de colorisation la plus simple avec l'utilisation des aplats la deuxième technique avec l'utilisation des dégradés, radio et linéaire une troisième technique avec l'utilisation des masques et enfin une quatrième technique qui n'est pas du tout liée à la colorisation mais nous verrons l'utilisation des effets chemin pour avoir une illustration assez fine avec ici donc des, des tracés qui sont fins et qui deviennent plus épais par endroit voilà donc je vais tout de suite aller exporter euh, mon modèle ici que je vais appeler non pas, je vais appeler modèle modèle exporter je vais dans fichier laisser fermé. Je vais dans Fichier, Nouveau, Document par défaut. Et je vais tout de suite importer. Fichier importer sur le bureau mon modèle. Et je fais ouvrir. Incorporer. Je le place à peu près au milieu de mon document. Je fais apparaître la palette des calques. Je vais appeler ce calque Modèle. Je vais le verrouiller en cliquant sur le petit cadenas. Je vais diminuer son opacité à 50. Je vais rajouter un calque en appuyant sur plus, que je vais appeler illus. Voilà. Donc pour réaliser cette illustration, je vais utiliser l'outil crayon, qui est relativement pratique, quand on sait l'utiliser. Donc je vais commencer par réaliser donc le visage. Donc je clique, je glisse, comme ceci. Hop. Alors pensez à paramétrer votre crayon en mettant le lissage à plutôt 50-51, c'est très bien. Donc pour repartir, je clique sur le petit carré, je fais une forme arrondie que je viens de terminer sur l'autre carré là. Je peux maintenant travailler ces courbes, donc en cliquant sur F2 ou en cliquant ici sur l'outil éditer les nœuds. Je vais faire un carré de sélection pour supprimer ce petit nœud là. Je clique ici sur le segment pour pouvoir le déplacer ou je peux également jouer avec les poignées comme ceci pour avoir une tête bien arrondie. Je supprime ici ces deux nœuds, je clique sur la poignée, je lui fais un montant pointu, Voilà. Je resélectionne l'outil crayon ou F8, euh, F6 pardon. Donc je fais l'oreille, hop. Hop, hop, Je supprime les nœuds qui ne m'intéressent pas. Voilà, c'est bon. Un petit sourcil, hop. Je tac. Alors pour avoir des belles courbes. Il faut tout simplement donc cliquer, faire une courbe ici, relâcher, et refaire la courbe du bas. Ce qui permet d'avoir ici des arêtes bien saillantes et des courbes qui sont relativement jolies. Ce qui euh, n'est pas possible, par exemple, si je clique, je vais ici et je reviens, Inkscape aura tendance voilà, c'est bien sûr c'est pas le cas, mais il aura tendance à faire des arrondis et à faire des, des tracés qui sont moins jolis. je supprime les nœuds qui m'intéressent pas voilà comme ceci on va faire un petit nœud pointu un petit nez pointu la bouche les cheveux Je clique sur l'outil éditer les nœuds, je sélectionne les deux nœuds, je fais un petit carré de sélection ici, je combine et je combine aussi ces deux nœuds donc carré de sélection et je clique ici joindre les nœuds. Alors je supprime celui-là qui ne m'intéresse pas, Voilà. je déplace tout ça, je supprime ce nœud, celui-là, non, celui-là, j'aurais dû le garder. Il était pas mal. Bon, j'essaye pas d'atteindre la perfection. Donc je resélectionne l'outil crayon. Hop. Hop. Hop, je relâche. Comme ceci. Hop. des courbes assez simples voilà et je termine je clique sur le carré et je rejoins l'autre carré ici avec l'outil d'éditer les nœuds je retravaille tout ça pour voir si tout est bien pardon excusez moi comme ceci voilà je supprime ce nœud là Je vais rajouter un nœud. donc je double clique sur la ligne pour zoomer je clique sur la molette en bas vous avez le, les différentes touches que j'utilise voilà c'est pas mal donc je vais maintenant réaliser le coup avec l'outil crayon hop comme ceci tac très simplement je vais maintenant réaliser le corps du personnage je relâche Comme ceci, hop là, F2, je retravaille certains points, ici celui-là, voilà. Alors pour rendre le nœud ici doux, donc soit on clique ici, soit on clique sur CTRL et je clique ici sur le petit losange et ça devient un nœud doux. J'aurai mes épaules. Je vais créer un nœud ici, comme ceci. C'est pas mal. Je peux déplacer cette partie là. Voilà, bon, on va dire que c'est pas mal. Outil crayon. Je vais maintenant réaliser le bras ici. Hop, donc la première partie épaule, le bras ici, l'avant-bras. Hop. De suite, F2, je replace correctement le nœud. J'aime bien séparer le bras et la main, donc du coup je fais le bras, voilà, l'autre partie, le biceps qui est très mal fait, beaucoup plus fin, voilà. Donc la main est vraiment très simpliste. Donc une première courbe ici, une deuxième, le doigt. au bord là, comme ceci. Alors pour bien que euh, ces nœuds soient sur le segment ici, j'active le magnétisme. Donc j'active euh, par rapport au chemin et par rapport au nœud. Et lorsque je vais déplacer ici ce nœud, il sera automatiquement aimanté correctement. Plutôt sur le chemin, je vais le mettre, voilà. Alors pensez à enregistrer bien sûr, enregistrer sous, sur le bureau, Illustration. Illustration. Allez. Alors je vais faire l'autre bras. Hop, j'aurais dû désactiver. Tac. Bien sûr, j'aurais dû la taille du biceps, là. Je vais réaliser maintenant la main. Donc la main il va y avoir plusieurs parties, une première partie avec le doigt comme ceci. Tac. Hop j'ai oublié de... voilà donc là je vais combiner ces deux tracés avec shift je sélectionne pardon excusez-moi avec F2 je sélectionne le premier tracé j'appuie sur shift je sélectionne le deuxième petit carré de sélection et je combine voilà. je vais me servir donc de cette partie que j'ai créé pour réaliser les deux autres doigts donc je duplique en cliquant ici ou ctrl D avec l'outil F2 je vais sélectionner ces deux nœuds en faisant un petit carré de sélection et je supprime. Je sélectionne tout ça, voilà, c'est pas mal, je duplique encore, je place le doigt derrière comme ceci, je vais maintenant réaliser le pouce, alors le pouce on ne le voit pas mais c'est pas grave. Je sélectionne ces segments, je fais deux petits carrés de sélection pour combiner tout ça. Voilà mon pouce, je vais maintenant réaliser la petite pomme, Outil petit crayon, la première partie, la deuxième partie, alors il y a beaucoup de choses qui vont pas, je combine tout ça, hop, je supprime ce nœud ici, je supprime ce nœud là je n'ai pas besoin, F6, je fais la tige, je vais faire la feuille, décidément, Voilà, parfait, je vais maintenant faire la jambe qui est au premier plan, donc la fesse, la cuisse, le mollet jusqu'à la cheville, petit trait de séparation entre la jambe et le pied que je préfère séparer, je supprime ce nœud là, je retravaille un peu le mollet, voilà F6, la hanche, la cuisse, voilà, je vais combiner ces deux parties, donc F2, j'appuie sur Shift, je sélectionne ce tracé, petit carré de sélection là, je combine, je déplace le nœud, je joue avec la courbe ou la poignée, je vais réaliser le pied, F6, le talon, le petit bout de pied, comme ceci. Je combine ces deux parties. Je rends ce nœud-là doux en appuyant sur contrôle. Voilà, c'est pas trop mal. Je réduis un petit peu la taille du doigt de pied j'active le magnétisme, alors une astuce pour le magnétisme c'est shift pourcentage alors le problème c'est que ça n'apparaît pas ici quand j'appuie sur pourcentage mais ça permet d'activer et désactiver automatiquement le magnétisme et quand on se met ici on voit bien qu'il est écrit pourcentage par contre ils ne nous disent pas qu'il faut appuyer sur shift donc ça c'est un petit oubli donc shift pourcentage permet d'activer ou désactiver donc là j'ai activé, j'ai ces paramètres là qui sont bien activés comme il faut donc hop automatiquement les nœuds se placent correctement il me reste à réaliser la jambe de derrière alors bien sûr ctrl z je désactive le magnétisme qui est un petit peu embêtant par moment donc la fesse la cuisse ceci l'eau de la cuisse le genou je zoome je retravaille un peu tout ça on a deux nœuds plus on peut avoir des courbes qui sont belles je sélectionne ces deux nœuds et je crée un segment donc là c'est pas mal je vais copier ici enfin dupliquer le pied le déplacer ce qui m'évite de me fatiguer comme ceci f2 shift pourcentage et je place correctement Oups, pardon. Plutôt placé comme ça, voilà. Est-ce que j'ai tout fait Non, il manque les ailes et la poitrine. F6. Hop. Alors, je désactive le magnétisme. Comme ceci. Voilà. Je duplique. Et je vais le placer derrière, réduire un peu, faire une petite rotation. Donc pour faire une rotation de l'objet, il est sélectionné, on voit les flèches de redimensionnement. Si je clique, j'ai les flèches de rotation. Et au milieu, j'ai le petit curseur, la petite croix qui nous permet de faire une rotation par rapport donc à ce petit curseur. Petite réduction, voilà, c'est parfait donc pour l'aile F6, je crée cette petite courbe, encore une, une petite dernière, F6, je vais faire maintenant les nervures de l'aile, tac tac, non je fais ça rapidement, un peu trop peut-être, j'active l'outil magnétisme et je vais placer correctement donc les segments euh, celui-là d'abord puis celui-là et enfin celui-là avec shift je les combine je les sélectionne et je les combine enfin pour les combiner excusez-moi je vais un peu vite c'est chemin combiné ou ctrl-k ctrl-k permet de combiner les objets je vais laisser ça comme ça et je vais maintenant appliquer donc les aplats de couleurs. Donc le modèle est là, je mets l'opacité à 100%. Je m'occuperai des yeux en dernier. Je sélectionne ici le visage, avec Shift le cou, le bras, la poitrine, le bras ici, la main, les jambes. Sans oublier les pieds, et plus haut nous avons les doigts, F7 ou pipette, capturer la couleur, voilà, je vais sélectionner, alors on enregistre bien sûr, je sélectionne les deux parties qui vont constituer les cheveux, F7, je récupère la couleur, et je vais récupérer la couleur de l'aile. F7, et voilà. Je vais maintenant placer les différents éléments correctement. Donc cette partie-là va aller à l'arrière-plan. Alors il me manque euh, l'oreille. Voilà, j'ai oublié l'oreille. Et également la pomme. Voilà. Que je vais grouper donc la pomme en bas c'est un groupe de quatre objets donc que je vais placer à l'arrière-plan le pouce à l'arrière-plan ce doigt là je vais le descendre pour qu'il passe derrière la pomme celui là aussi je le sans. voilà avec f2 je vais un petit peu déplacer le tracé ici et là ouais, c'est pas mal je sélectionne ici l'avant-bras je clique ici sur le petit segment je le déplace vers le haut et je déplace cette partie là à l'arrière-plan je redescends les cheveux à l'arrière-plan qu'est-ce que c'est que ça ah, le corps n'a pas de couleur. F7, pipette. Je monte la poitrine au premier plan ici. Je vais là. Alors, avec l'outil magnétisme, je vais déplacer ce nœud et il va se coller automatiquement sur le corps. Je désactive le magnétisme je sélectionne avec l'outil flèche noire les trois objets de l'oreille que je peux grouper et faire passer au premier plan je vais sélectionner tout le visage et le faire passer au premier plan je vais monter un petit peu le cou comme ceci je vais mettre la jambe ici à l'arrière-plan. Monter ici la main. Voilà. Et bien c'est pas mal. On voit ici qu'il faut déplacer le petit segment. Voilà. De façon à ce qu'il se trouve derrière la jambe. Est-ce qu'elle est groupée Non, je vais la grouper. Donc je sélectionne cet objet, celui-là. Je fais CTRL G. Ou ici grouper les objets ou alors encore objets groupés et je descends comme ceci je duplique en cliquant ici je déplace petite rotation je clique sur la flèche pour réduire ici et ici et je mets à l'arrière-plan bon bah tout ça c'est pas mal donc on a vu les aplats on va maintenant voir une petite technique pour les yeux qui peut être assez intéressante technique qu'on utilisera donc pour la mise en place de la colorisation dans la vidéo numéro enfin la vidéo suivante donc je vais mettre un fond blanc je vais utiliser ou plutôt excusez moi un fond noir je clique ici sur dégradé je clique je glisse comme ceci donc là je vais mettre du blanc, je vais créer deux petites couleurs, donc si je clique ici sur le petit tracé bleu, une fois et une autre fois j'ai deux petites couleurs qui ont été créées. Donc cette couleur là, je vais lui mettre du noir et cette couleur-ci du blanc et je vais cliquer sur cette couleur là et la rapprocher jusqu'à ce qu'elle soit au dessus de l'autre. Alors cette technique permet d'avoir, vous voyez, simplement une petite sphère, un petit dégradé qui se déplace donc dans mon objet. Donc on a l'illusion. D'un œil dégradé que je peux réutiliser ici. Je vais le chercher, il est là. Donc je lui donne la forme qui convient, comme ceci. Alors j'ai envie ici que cette partie noire n'existe plus. Alors on va utiliser encore la technique du dégradé par rapport au contour. Je clique, je glisse oui là c'est un peu embêtant je clique je glisse ouais. donc oui ce qui est embêtant c'est qu'il y a un magnétisme entre les, les dégradés donc quand ils sont l'un ils sont sur l'autre c'est difficile après de les on peut pas enlever l'alimentation ou alors il faut regarder dans les préférences donc le mieux j'ai oups voilà ctrl z voilà donc comme tout à l'heure je crée ici deux petites couleurs donc celle-là est noire celle-là sera noire et celle-là sera transparente donc elle est sélectionnée je déplace ici le curseur vers 0. et ici ce sera également transparent je prends ce curseur et je les mets l'un au dessus de l'autre le gros avantage, vous voyez, c'est qu'on a une ligne qu'on peut maîtriser. Pour que ce soit plus visible, je vais sélectionner tout ça, faire un clic droit ici sur l'épaisseur et mettre une épaisseur à 2. Voilà, ce qui permet de voir. Donc pareil, je vais utiliser ici dans le contour un dégradé et c'est le dégradé qu'on vient de créer. Donc du noir vers la transparence. Hop. Voici Donc même technique ici Contour, dégradé, celui-là C'est pas magique Mais il y a un petit côté pratique quand même Là ça dépasse un peu, j'aurais peut-être dû utiliser un dégradé euh, linéaire, ça aurait peut-être été plus pratique, on va voir ça, non, dégradé radial est mieux. Voilà bon c'est pas parfait on peut retravailler ça même tarif ici on utilise le dégradé que nous avons créé alors là il faudrait l'inverser parce que c'est cette partie là donc que je veux mettre en transparence donc dans cette version d'Inkscape on a la possibilité ici d'inverser la direction du dégradé mais c'est une version bêta donc je vais faire comme si ça n'existait pas donc je recrée ici le contour en noir, je clique sur dégradé, dégradé radial par rapport au contour, je clique, je glisse. Donc je crée mes deux petites couleurs, donc ici ce sera blanc, enfin transparent, ici ce sera également transparent, là ce sera du noir, et ici du noir, je Déplace les deux petits curseurs pour qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre. Et voilà. J'enregistre. Voici donc pour cette première partie. Nous verrons donc dans la suite comment appliquer euh, les dégradés. Pour avoir donc euh, des endroits plus éclairés que d'autres. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour la suite.